Salut, dans cette vidéo, on va faire les roues de nos voitures. Et donc, pour faire les roues, on va tout d'abord faire un Shift-C pour amener le QC à l'origine de la scène. Euh, on va également importer un Taurus. Du coup, on va faire un Shift-A dans les mèches, on va importer le Taurus. Le Taurus, lui, on va le configurer comme suite. Euh, déjà là, ces paramètres ont disparu parce que j'ai appuyé sur une touche. Donc, soit on supprime le torus là et on fait un Shift A, on importe un autre. Ou alors, ce qu'on peut également faire, c'est utiliser euh, le scale proportionnel. Et donc, nous on va faire un Ctrl Z. Et donc, déjà ici, ce qu'il y a, c'est on a. Un paramètre qui s'appelle le major radius si on l'augmente vous voyez que ça joue avec euh, le, la proportion comme ça on a également le minor, minor radius ceci et donc pour notre objet on va euh, ici mettre à cran 2 et ici mettre à cran 2 pouvoir ok nice et donc là on va laisser ça ainsi juste que on va euh, ce un tout petit peu et on va euh, augmenter un peu ça comme ça Alors, il y a notre image de référence et je pense qu'ici on doit encore un peu euh, augmenter et c'est bon comme ça du coup, on va scaler notre objet. On va faire une rotation sur l'axe des Y de 90 degrés. Mais que de faire ça en objet mode, on va le faire en edit mode. Du coup, on appuie tab, on fait un R sur Y de 90 degrés On va désactiver le proportional editing qu'on avait activé dans la vidéo précédente et on va déplacer les roues de notre voiture ici. Et là, on va Comme ceci. Nice. Ici on va faire un Scale. Et ensuite on va faire Alt-S pour le Scale proportionnel comme je l'ai dit. Et donc ici, là, je regarde euh, l'épaisseur qui va avec. Et je scale comme ça. Euh, je vais déplacer ça ici et je vais faire un petit scale sur l'axe des x comme ça pour que ça ressemble un tout petit peu à des roues euh, je vais pouvoir ajouter le modifier subdivision de surface je laisse la vieux porte à 1 et je smooth les vertices après avoir fait cela je vais faire un shift a je vais cette fois ci importer un cylindre. Pour les configs, ici, je laisse un nothing. Et là, je vais mettre à 16, je veux dire. Je valide et je sélectionne ici. Je pars en edit mode. Je fais faire une rotation sur l'axe des y de 90 degrés. Je déplace comme ça. Je déplace ici. Je pars sur ma vue de profil et je fais un G comme ça je vais faire également un scale et euh, moi je vais également aller sur la vue de face on va placer ça ici on va aller en wireframe pour voir vraiment à quoi ça ressemble à l'intérieur ici on fait un sx pour travailler proprement je vais aller en objet mode je vais sélectionner mes deux éléments ça il a fait slash pour les travailler mieux. Et donc, et donc, et donc, je sélectionne cette forme, cette roue. Je fais un Alt S encore et je scale comme ça. Ok. Je pars sur ma vue de profil et euh, je vais euh, meilleur des edges loup de maintien ici Ok Cool Vu de profil Je sélectionne Tout mon objet Je place ça ici Je fais un petit scale euh, Là je vais également Alors ici Je vais sélectionner Je vais euh, en fait, je vais dissoudre cet invertisse du coup. ici j'ai fait Alt, clic droit, X, dissolve, edge. Je vais de même ici. J'ai fait un slash, un double slash. Euh, et je vais également faire là à l'intérieur, X, dissolve, edge. X, dissolve, edge. Je fais de même ici. Dissolve Edge. Dissolve Edge. Je pars sur ma vue de profil. Et je vais également faire ici un X. Dissolve Edge. Du coup là on a ça. Là je vais faire un CTRL R. Je vais mettre une Edge Loop ici et je mets une de autre de l'autre côté ok je fais de nouveau slash, je fais revenir mon cylindre que je vais sélectionner avec mon torus, je fais de nouveau slash pour les placer au premier plan, je sélectionne mon cylindre et je pars en edit mode, je scale comme ceci comme ça je vais à présent euh, smousser mes vertices. Je vais aller dans mes modifiers. J'ajoute le modifier subdivision les surfaces. Je mets ma vidéo portade. Je replie ça. J'ajoute à présent le modifier solidify. Je vais le placer euh, au-dessus de la euh, subdivision les surface. Et je vais augmenter la thickness. En Edit Mode, je vais pouvoir améliorer les contours. Ici également. En vue de profil, je vais scaler ça comme ça. Ok, nice. Une fois que j'ai fait ça, je vais également sélectionner le tout avec A. Et Je vais faire Sx. Je sélectionne de nouveau le tout et je scale un peu comme ça. Je fais un contrôle croix et je déplace un tout petit peu. Alors ici je scale comme ça. Je place bien mon torus. Je pars en wireframe et je scale. Voilà, j'ai quelques problèmes de visibilité. J'ai l'impression que ce n'est pas euh, ça, mais je pense que ça va. J'ai juste quelques problèmes de visibilité. Et donc, je vais bien positionner comme ça. Ok. Une fois que cela est fait, on va sélectionner notre élément ici. On va appliquer le modifier Solidify. Du coup, on vient là, on clique sur Apply. Une fois qu'on applique le modifier solidify, on retourne en edit mode et on va cliquer ici pour que les vertices se collent sur le maillage. Déjà, alors déjà ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner euh, soit des edges, soit, euh, soit des vertices. On va aller donc à mode de sélection de vertices. Ici on va faire un alt clic droit. Et on va faire euh, et on va faire euh, alt clic droit également ici derrière alors je pars sur la vue croix car voir à quoi ça veut ressembler alors je vais plutôt prendre ici contrôle tab mode de sélection de face alt clic droit ici et ce que je vais faire c'est que je vais extruder, j'annule mon déplacement et je scale comme ça Je fais la même opération, je fais un E, je srude et je scale. Déjà, ici, vers le centre, je vais faire quelque chose de particulier. Je vais supprimer les faces. Du coup, ici, je fais un X, delete faces. Là, je vais faire un CTRL R. Je vais faire de même de l'autre côté. Ici, j'ai fait un Tab. J'ai fait un CTRL R. Une fois qu'on a fait ça, ici derrière, ce qu'on va faire, c'est aller en mode de sélection de vertice. On va extruder. On va scaler. Extrusion scale. Ici on va faire M. Ensuite At Center. Mais ici on va faire un traitement assez particulier. Euh, déjà on va extruder vers l'intérieur. Du coup on fait un E, Ensuite, on se déplace sur l'axe des X, encore un E, Ensuite, on se déplace sur l'axe des X, comme ça. Ici, on va faire un CTRL R. Ici, un Alt et clic droit. On sera sûr que ça ne sort pas de l'autre côté. Et on va recommencer les opérations. Exclusion, un petit scale. Extrusion, encore un petit scale. Encore un E. Et encore un E on va faire si m at center du coup là on a cette belle forme ok donc on va maintenant placer ce petit truc euh, et pour faire ça euh, quoi de mieux que d'utiliser euh, les vertices qui sont déjà présents sur nos objets du coup ici on fait un alt clic droit shift d on va faire E pour extruder et on se déplace sur l'axe des X. Extrusion, déplacement sur l'axe des X. Ici on fait E, on scale, E, on scale, E, on scale, on fait M et ensuite add center. Une fois qu'on a ça, en objet mode on peut re le tout. Et en sélectionnant un vertice en faisant un L, on va pouvoir scaler de manière générale. Du coup, je pars sur l'axe, sur la vue de profil. Je scale comme ça. Et je fais un Ctrl R ici et je scale. Je fais un L, je déplace ça. Là, du coup, ici, je déplace comme ça. Je déplace ça là. Je déplace ça ici. Je fais un L. Ok, nickel. Déjà, notre euro a été créés, <rire> Elle ressemble à ça. Et on va la déplacer un tout petit peu du coup euh, je pars en engine mode après avoir tout sélectionné et je déplace comme ça pour le moment elle va rester ainsi et donc maintenant je disais qu'on va passer à la réalisation de cette pièce ici et donc pour faire cette pièce on va utiliser un cube on fait un shift A, on part dans les mèches, dans les mèches on sélectionne le cube et donc notre cube on va effectuer des transformations dessus et donc je vais faire tab pour edit mode slash pour placer mon cube au fond mes plans et je vais aller sur ma vue de profil à l'aide de la touche Croix du pavé numérique et une fois que j'ai fait ça je vais aller en wireframe toujours garder son image de référence à portée de vue et donc je me déplace comme ça je fais un S et ensuite Z et je vais ajouter des edge loops de maintien. Du coup, ici, je fais un CTRL R. Je me place ici. Je fais un second CTRL R. Je me place ici. Je fais de même ici. Un CTRL R. Et mon CTRL R principal <rire> sera là. Et je mets un autre ici. OK. Nice. Very nice. Nice. Et donc, ce que je vais euh, aussi faire avant <rire> de partir, désolé, je vais mettre un autre ici. Et là. Ok, cool. Et donc, je vais commencer par mettre ma subdivision de surface. Je vais mettre mon level viewport à 2. Je vais replier ça. Je vais smousser le tout. Et je vais un tout petit peu m'intéresser euh, ici, là-devant. Du coup pour cette partie en avant, je vais tout d'abord faire revenir ma roue. Alors, donc, j'ai fait un slash, je fais revenir tous les autres éléments de ma scène. J'appuie deux fois sur la touche A pour sélectionner mon objet. Je déplace là, deux de profil. Je déplace ici, je déplace ici et je déplace ici. Je place ça là. Je pars en objet mode et donc là, maintenant, je sélectionne ça Shift maintenu avec ça, je fais un slash. Je sélectionne cette partie, cette partie ici, et je pars en Edit Mode. Je scale encore. Encore un tout petit peu, comme ça. Et je pars en Wireframe. Je fais un box select -like ici, et je vais tout simplement étirer. Alors, je dis étirer là, sur l'axe des cigarettes comme ceci ok nice very nice ok déjà si on a trop étiré on va tout simplement déplacer euh, comme ça ok ici on va rajouter des edge loops de maintien je fais un ctrl R Ici, et je fais un second CTRL R ici, là. Je fais un slash pour mieux voir mon objet. Ici, je vais faire un CTRL R, et là, je vais faire un CTRL R. Ici, je peux faire glisser mes vêtises avec le H-Slide. Et je peux de nouveau améliorer la forme ici. Je fais un slash. Je déplace ça comme ceci. Et je regarde euh, par rapport à ma ref, du coup, là je crois que c'est plutôt bon. Euh, et donc, ici il y a juste une chose à faire c'est Delay en edit mode, tout sélectionner, déplacer un tout petit peu vers le haut et faire une petite rotation comme ça. Il fait également scale sur l'axe des z. Pour euh, la distance ici doit quasiment être la même distance ici. Ici au bord je vais faire un edge slide un tout petit edge slide. De même ici contre E un edge slide. Je fais un slash, j'avance un tout petit peu, je rote un tout petit peu, et je déplace vers le haut. Et donc, on a ça. Pour ma seconde roue, ce que je vais faire, c'est tout simplement dupliquer la première roue. Et donc ici, je fais une sélection avec un Shift-D, je vais faire un Shift-D comme ça. Je place ma seconde roue ici derrière. Du coup, là, c'est bon. Je euh, alors, je vais aller en Edit Mode et je vais Scaler. Ce que j'aurais pu faire également, c'est tout simplement euh, sélectionner cette roue ici. faire un Tab pour Edit Mode et faire un Shift-D comme ça. On a le déplacement et on déplace comme ça sur l'axe des y. Ensuite, on scale la roue pour qu'elle soit beaucoup plus grande. Et on place ça ici et ici. ça euh, là et là. Je vais encore euh, scaler ma roue un tout petit peu. Je déplace là et je scale encore un peu. Je déplace sur l'axe des z pour que ce soit un peu aligné. Ok. Déjà que j'ai ça, ce que je vais faire c'est que je vais mettre le modifier en mirror. Mais avant de mettre le modifier en mirror, il faut toujours s'assurer que euh, l'origine de l'objet est au niveau du cuisseur 3 ici. Si ce n'est pas le cas, il faut faire un Shift Shift C comme ceci. Ça amène le curseur ici à l'origine. Allez sur l'objet, fait un objet set origine origin to 3D cuisseur. Fais de même ici, Objet, cette Origin, Origin tout, les Fais un contrôle A pour appliquer les transformations. De même ici. Et maintenant, allez là, Mirror. Ici, Tac, Mirror. Et là, Tac, Tac, Mirror. Déjà, on a ça le volant et euh, le siège on va euh, les scaler du coup on les sélectionne et on fait un S du coup moi je me place sur ma vue de face et je fais un S comme ça ici je remarque que le siège touche plus ou moins la partie ici et que c'est un peu plus haut donc je scale et je déplace un peu là vers le haut Et la distance entre le siège et, euh, et la partie ici, c'est quand même un peu plus derrière. Du coup, je déplace ça ici. Tac. Mon volant, je vais le déplacer un peu plus vers le haut. Et voilà, mon ami, c'était tout pour cette vidéo. Il ne faut pas oublier de sauvegarder le projet. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons réaliser une nouvelle pièce de nos voiture. Ciao